Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de trois bouquins vachement bien que j'avais envie de vous parler depuis longtemps, mais je savais pas comment faire et je pas forcément envie de faire trois vidéos. Donc je me suis dit je vais les, je vais les rassembler quand même. Euh, pourquoi je les rassemble Parce que ils sont tous écrits par des auteuristes noirs euh, et que ça parle euh, d'oppression et, et de discrimination et que, et de racisme et, et voilà, enfin c'est des thématiques euh, qu'on retrouve mais tout en étant des récits de SFFF donc il euh, y a de la science-fiction et il y a de la fantaisie. Et j'avais déjà parlé, abordé un petit peu ce, ce sujet et ces thématiques en parlant de Qui a peur de la mort, qui est un, un bouquin de fantaisie, dafro fantasy, euh, euh, -fantasy euh, absolument extraordinaire que je vous invite à lire et je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle de ce livre. Et donc euh, voilà, on va parler de ces trois-là, la cinquième saison de euh, N.K. Jimin L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon et euh, De sang et de rage, le tome 1. De Tommy Adeyemi. Je vais commencer avec 200 et de rage". Très très belle couverture comme vous pouvez le constater. Donc c'est le tome 1, euh, la suite n'est pas encore parue, je l'attends avec impatience. C'est de la fantaisie, c'est une histoire où il y a un, un peuple euh, dans une terre un peu magique, machin, etc. Et il euh, y a euh, une, une jeune fille euh, qui s'appelle Zélie et qui a les cheveux blancs, euh, ce qui est signe en gros qu'elle possède. Euh, une certaine forme de magie qui est énormément craint par le pouvoir qui est en place, ce qui fait que euh, tous les gens comme elle ont été euh, chassés, traqués, tués euh, ces dernières années, quoi. Il y a eu un, un énorme génocide de, de, de, de ces populations-là euh, qui avaient ce pouvoir. Ils n'ont plus le droit de faire de la magie. Il y, y a tout un truc autour de la magie qui a été bloqué, qui doit être débloqué. Enfin bon voilà, pour restaurer l'équilibre. Enfin voilà, des, des choses comme ça. Et donc, euh, bah évidemment, elle est amenée à fuir euh, à un moment donné parce que bon, les circonstances font que. C'est vraiment très très bien et euh, je trouve que en fait, j'ai l'impression que euh, la plupart des auteurs qui, parlent de qui font des, des livres de fantaisie et, et ce type d'ouvrage, la thématique de l'oppression euh, revient souvent quand même, et, et de l'esclavage et des choses comme ça. Sauf que euh, c'est rarement mis en parallèle avec les questions de racisme. Et là pour le coup, euh, cette autrice afro-américaine euh, va frontalement en fait dans ce sujet-là et du coup c'est bien traité quoi. Pour le coup, c'est le bouquin le plus jeunesse que j'ai dans cette sélection. Euh, celui-là, il peut être lu par les ados, euh, les autres, après, je vais vous en parler, c'est quand même un autre délire. Euh, donc voilà, on va y aller un petit peu plus mollo. Mais celui-là est vraiment plus tout public. Euh, donc je vous le conseille euh, vraiment, voilà, il est très bien, euh, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, il y a l'Incivilité des fantômes euh, de River Solomon. Euh, River Solomon qui est euh, un auteur, une, un, une auteur Riz. Euh, non binaire, euh, euh, neuroatypique, euh, noire américaine, encore une fois. C'est l'histoire d'une femme, euh, Aster, qui vit dans un vaisseau spatial, qui a quitté la Terre il euh, y a deux siècles de ça, euh, dans l'espoir de trouver bah, une nouvelle, euh, un nouveau territoire, quoi, globalement. Sauf que dans ce vaisseau là, euh, au, fil des, au fil des décennies, s'est remis en place un système discriminatoire et un système raciste où euh, les blancs sont au sommet euh, de la fusée et vivent la belle vie globalement et euh, les personnes euh, noires sont euh, dans les bas fonds de la fusée et n'ont pas accès au chauffage et des tas de trucs comme ça et sont euh, extrêmement, euh, sévèrement... Euh, opprimée et oppressée. Et donc euh, cette femme euh, qui est intersexe d'ailleurs et qui est rejetée en raison de ses caractères sexuels différents de la norme elle est aussi autiste d'ailleurs même si c'est pas forcément dit, enfin on le comprend euh, elle est queer aussi, <rire> vous allez voir c'est vraiment très bien. Elle enquête sur euh, la mort de sa mère et elle se rapproche euh, de Théo qui est, qui est un ami chirurgien euh, métisse qui a accès à une, une position un peu plus élevée euh, dans, dans cette société sur ce vaisseau spatial. C'est un tome unique, hein, euh, la fin c'est la fin, euh, donc ça, ça c'est important de le noter quand même. Euh, et donc, clairement, euh, c'est un livre qui aborde euh, la question de l'esclavage et, et de l'oppression euh, des, des populations noires euh, et des personnes différentes de manière générale et, et de comment euh, on essaye de conformer les gens à, à, à une certaine norme. C'est extrêmement violent. Ça montre d'une autre manière que par le récit historique, euh, ce que peuvent subir et ce qu'on peut subir euh, les esclaves noirs. Et pour moi ce bouquin il est à mettre en, en relation avec deux autres livres, deux essais. Euh, le premier c'est Ne suis-je pas une femme de belles hooks euh, dont j'ai déjà parlé je pense sur la chaîne euh, et qui est un bouquin qui retrace un peu l'histoire de l'esclavage notamment aux Etats-Unis et qui parle notamment de comment euh, les femmes noires spécifiquement ont été opprimées et ont été euh, contrôlées, comment leur, leur corps a été confisqué et comment elles ont été soumises à, à l'oppresseur par euh, voilà, un certain nombre de choses. Et ensuite il y a un, un bouquin que j'ai lu euh, juste avant euh, de lire Un civilisé des fantômes qui s'est je ne sais pas quoi faire des gentils blancs, je crois. Et en fait c'est un essai avec plusieurs chapitres et tout. Et il euh, y a un chapitre notamment euh, qui parle de la violence et de comment euh, c'est important de représenter la violence parce que c'est ce qu'ont vécu euh, les personnes qui subissent le racisme et ce que vivent les personnes qui vivent le racisme de façon générale. Et que euh, le cachet est... Euh, euh, essayer de, de l'adoucir et, et, et de le dissimuler derrière des belles phrases, ou des choses un peu floues. En gros, euh, ça participe déjà à, à l'invisibilisation de ces violences. Et c'est placer la sensibilité blanche en particulier, enfin voilà, je parle de moi, au-dessus euh, des violences qu'ont pu subir euh, les personnes. Euh, et que euh, ces violences-là, ça fait partie de la histoire et euh, elles ne peuvent pas s'en détacher et euh, les oublier et nous on a la possibilité de, de détourner le rangard en fait donc voilà je ne sais pas si je suis très claire euh, mais disons qu'après avoir lu Belux, après avoir lu ce bouquin là et en lisant celui-là euh, ça m'a vraiment frappé. et il y a eu des moments où j'ai été extrêmement mal à l'aise euh, en lisant ce livre mais en même temps euh, je pense que c'était important de, que je me confronte à ça aussi euh, parce que ça fait partie de notre histoire et, euh, et ça montre aussi un système en plus dans lequel je, je profite, puisque je, je fais partie de, des, des personnes qui profitent de ce système raciste. Bref, euh, voilà, je sais pas si j'en parle extrêmement bien, euh, je vous mettrai, il y, y a Mrs. Roots qui a fait un article euh, sur, euh, sur sa lecture de, de ce bouquin-là, je crois que c'est elle. Hein oui je crois que c'est elle, euh, je vous retrouverai le, le lien et je vous le mettrai parce que je pense qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Et le dernier bouquin euh, dont je voulais vous parler c'est la cinquième saison. Alors là, énorme coup de cœur. Hein. autant c'est vrai que l'incivilité des fantômes j'ai eu quelques difficultés à lire, euh, pas seulement parce que c'était violent mais euh, au niveau de la narration parfois c'était un peu compliqué, autant euh, celui-là, que, que dire Enfin bon là c'est le tome 1, il hein, y a trois tomes. Euh, le tome 1 reste mon préféré, euh, le 2 est très bien aussi, et le, le 3 aussi mais, mais le tome 1. c'est l'histoire de trois femmes euh, dans un monde euh, un peu futuriste où, où la Terre euh, s'est fracturée, les dieux de la Terre fracturées, euh, et globalement la, la Terre s'est rebellée hein, en fait contre les humains qui l'ont maltraitée. Donc, globalement c'est ça. Euh, la Terre est une entité euh, presque euh, qui a sa volonté propre. Hein. Dans ce monde-là, il y, y a des personnes euh, qui ont le pouvoir de contrôler un peu la Terre. Comme euh, dans Avatar, si vous, euh, le dessin animé dans Avatar, vous savez, il y a les airbending et le earthbending, c'est ceux qui contrôlent la Terre, là. Bah c'est un peu ça, c'est genre tough, quoi. Et donc il y a trois femmes euh, qu'on suit, il y a Essun, euh, qui est une mère euh, qui s'est cachée, euh, qui, qui a ce pouvoir, justement, et qui s'est cachée parce que évidemment les personnes qui ont ce pouvoir là sont traquées euh, pour être, soit pour être contrôlées, euh, pour être utilisées comme des outils, euh, soit pour être détruites parce que tout le monde a peur de quoi. Donc elle, elle s'est cachée et elle a eu des enfants avec un mec euh, qui n'a pas de pouvoir. Euh, et sauf que euh, l'histoire commence, euh, le, son mec découvre que ses enfants, que leurs enfants ont ce pouvoir, euh, et du coup, euh, sous le coup de la colère, euh, il tue euh, leur fils. Et par la suite, ils s'enfuient avec leur fille. Et donc cette femme se retrouve seule euh, et décide d'aller à la recherche de ses enfants globalement. En parallèle, il y a l'histoire de Danaya, qui est une petite fille du coup qui a ce pouvoir, qui est une orogène, on appelle ça dans, dans cet univers-là, et qui a été récupérée par euh, une, une structure euh, qui justement contrôle ces personnes et qui est là pour les former, pour ensuite bah, les utiliser à des, fins, euh, à des fins politiques, à des fins. Euh, pour contrôler les éléments et faire en sorte que ce soit moins la merde sur la terre, quoi. Mais du coup, ça les prive complètement de toute liberté et de tout libre arbitre. Et donc voilà, elle est emmenée dans, dans cette espèce de structure là qui va la former, l'aider à contrôler ses pouvoirs et surtout là, contrôler ses pouvoirs bien de la manière qu'on lui dit de le faire. Donc voilà, il y a cette gamine-là et qui va découvrir des trucs. Et la dernière, c'est euh, Sienite. Euh, qui elle est une orogène euh, qui sort justement de ce type de structure, euh, qui, a, euh, qui est plutôt assez perfectionnée, et elle se trouve envoyée avec un mec plus âgé qu'elle, qui s'appelle Albatre, mon préféré. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi, mon préféré. Euh, donc voilà, envoyée avec ce mec-là, on lui dit d'ailleurs, euh, ça serait bien si tu faisais un môme avec ce mec-là, parce que comme ça, vous allez faire un, un, un môme qui est puissant, puisque lui, il est puissant, toi, tu es puissante, et donc voilà. Au début, ça part pour une mission, genre, ils doivent aller... Euh, résoudre un truc euh, avec euh, enfin, dans une autre ville sauf que euh, bah, au fil du voyage elle se rend compte que n'est est pas si pro euh, pro le, le pouvoir euh, voilà. c'est un peu plus un que qu'elle le croyait et elle va se confronter à un peu le, bah, la vraie vie entre guillemets puisqu'elle a été quand même très protégée dans ce, dans cet espace où elle a été formée où elle a grandi ces trois personnages-là qui se rejoignent, je ne vous dis pas comment, mais voilà, ils finissent par se rejoindre à un moment. Euh, c'est excellent, c'est excellent, c'est... Encore une fois, on est sur un, un récit qui parle d'oppression, qui parle de discrimination et de liberté et de tout ça, et, et qui le fait extrêmement bien, euh, de manière très pertinente, avec un, un message politique, qui est ultra calé, avec un fond écologique aussi, euh, dans le cas de ce bouquin-là, ouais, qui, qui est hyper impactant, et puis au niveau de la narration, c'est excellent, les personnages ils sont tous extraordinaires, on s'attache euh, à chacun d'entre eux, tout ce qui leur arrive, on est, on est complètement embarqué euh, notre cœur est réduit en mille morceaux, je, je ne vous dirai pas comment, mais c'est extrêmement dur Game of Thrones. <rire> ah, ah, ah. Voilà. Et puis c'est queer, sans le dire, euh, voilà, il y a un personnage qui est, qui est une femme trans, il y a un couple polyamoureux, il y, y a des, des personnages euh, gays, enfin... mais je crois même au, au tout début, euh, ça commence le bouquin et ça dit que euh, la femme qu'on suit elle fait, ah bah elle s'est fait draguer par la boulangère et par euh, le boucher quoi. Et direct tu comprends que, ok d'accord, on est... on est sur ces bails là. Et puis bon c'est pas pour rien qu'elle a eu trois fois le prix Hugo, hein, cette, femme, euh, cette femme extraordinaire. Et euh, bah, je vais terminer en vous renvoyant vers le discours qu'elle fait justement quand elle reçoit... Alors je sais plus si c'est la première fois ou la deuxième fois qu'elle reçoit le prix, enfin... Bref, l'un de ces discours euh, durant lequel elle reçoit le prix Hugo. Je, je vais vous mettre le lien et, et vous allez aller voir ce discours parce que, parce que ça vaut le coup et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende. Voilà. Euh, J'ai fait le tour des, des trois bouquins, euh, j'espère que je vous les ai vendus, euh, je pense que c'est hyper important de mettre en avant ce type de livre parce que clairement euh, la littérature de manière générale, elle est non seulement dominée par, euh, par les hommes euh, qui raflent les prix, qui font de l'entre-soi etc, euh, elle est aussi euh, Largement occupée par les personnes blanches. Et c'est vrai qu'on peut ne pas se rendre compte à quel point ça manque la diversité en littérature, que ce soit au niveau des personnages et au niveau des auteurs. Parce que clairement, euh, des femmes ouais. comme euh, euh, N.K. Jemisin, elles ont tout un. Elle a un autre discours à apporter euh, que celui que je pourrais avoir, ou que. Enfin, que, que je sais pas qui pourrait avoir, que Gilbert Martin pourra avoir. Et, euh, et c'est important d'avoir cette diversité-là, et, euh, et d'avoir ces récits euh, qui sont, je pense, fondamentalement politiques. Et je me perds un peu dans mon discours, mais euh, tout ça pour dire c'est bien, euh, lisez la cinquième saison, lisez l'incivilité des, des fantômes, alors je dirais que... Bon, celui-là, je pense que si au lycée, je pense qu'on peut le lire. Celui-là aussi en vrai, mais bon, il faut être un peu accroché quand même. Je vous préviens parce que voilà. Gros Trigger Warning sur la violence et les viols et tout ça. Et sinon, il y a 200 et 200 Rage qui lui, du coup, est plus ado et d'ailleurs qui est pas chez Nathan. Donc voilà, lisez tout ça. Euh, offrez-les vous à Noël enfin tranquille euh, vous me direz votre avis et puis, euh, et puis je vous souhaite une bonne journée laissez moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces bouquins et, euh, et voilà on se dit à très vite pour d'autres vidéos qui parlent de bouquins grave intéressants